Avant de voir notre recette du jour, j'ai ici des pains, une commande de pain Keto, c'est une personne qui a commandé tous ces pains-ci, j'en ai fait sous forme de baguette donc euh, la forme est différente, il y a euh, cette forme-ci dans le moule et cette forme euh, baguette donc euh, en tout cas cette personne aime vraiment ce pain il faut le dire. Et donc, et voilà, je vais vous montrer à quoi euh, ça ressemble. Et ce pain-ci, est fait avec euh, des fibres, des fibres euh, de blé, qui, qui sont complètement keto en fait. Donc, euh, à moins que vous ayez une allergie, mais c'est complètement keto Donc, euh, c'est ça, je voulais vous montrer ça. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre recette du jour. La, la recette du jour est très facile. Nous allons voir les macarons. Et pour cette recette, nous avons besoin de noix de coco râpée. Ici, j'en ai pour une boîte et demie de noix de coco râpée. J'ai du blanc d'œuf, uniquement du blanc d'œuf. Ça, c'est deux, deux, œufs, des blancs d'œufs. J'ai ici la poudre de swerve. C'est erythritol en poudre, donc c'est ça qui va donner le goût sucré, j'ai euh, la menthe je veux que ça soit un petit peu parfumé de menthe et nous allons mettre ça aussi du chocolat noir la recette dit 90% mais moi j'ai 85% ici vous pouvez voir, 85% chocolat noir euh, c'est pas plus mal, donc on va faire avec ça donc euh, je pense qu'on a tout c'est une recette très facile et c'est juste 1.5% euh, net carb. donc facile et puis nous allons faire pour environ 12 parts donc on peut manger aujourd'hui et quand on a un petit euh, creux un petit envie de sucre, on peut en manger dans la semaine et sans avoir peur d'avoir trop de calories et par macaron, c'est autour de 59 calories donc vraiment, bas. sans plus tarder, on y va alors dans un premier temps, nous allons mettre le coco râpé c'est notre coco râpé sur cette planche voilà. et nous allons euh, mettre au four pendant 4-5 minutes à 240 degrés Fahrenheit donc c'est juste pour dorer un petit peu et nous allons battre les blancs d'œufs pendant que ça soit doré et nous allons faire le mélange Donc ici, euh, le blanc d'œuf a été battu jusqu'à ce qu'on a des pics fermes, comme ça se voit là. Et donc on va ajouter donc dans le blanc d'œuf. J'ai mis une pincée de sel, ça j'ai obligé de préciser, une pincée de sel. Et là je vais ajouter la poudre de erythritol, donc et, euh, qui remplace le sucre en fait. Donc et on va continuer à battre. On a les euh, noix de coco qui sont là, refroidis. Donc, ça fait refroidi. Donc, c'est euh, un petit peu grillé, Donc, on verse là, dans les yeux battus, au sucre. Ouais, facile. Bon, on remet ça ici parce qu'on va mettre les boules là. Et on tourne. Donc là, on va tourner. On va mélanger en fait. Là, on incorpore les noix de coco dans les œufs qu'on a battus avec l'érythritol, avec la poudre d'érythritol. Et on va ajouter le parfum. Dans notre parfum, celui que j'ai choisi, c'est euh, la menthe de poivrée. Donc je veux qu'il y ait un petit arrière-goût de menthe. Mais on peut mettre aussi... Euh, euh, l'extrait de damande, l'extrait de tout extrait qu'on veut. Donc ça va prendre ce parfum là. Moi ici, j'ai la menthe. Un petit, une demi-cuérée. On met là dedans. Mmh, ça sent bon. C'est un bon parfum. Et on mélange. j'ai ça, très bien parfumé et donc maintenant on va faire euh, les petites boules donc je vais en faire 12 parce que c'est 12 par Voilà donc nos 12 euh, petites boules que nous avons façonnées. Et donc on va mettre au four pendant 10 minutes à 300 degrés Fahrenheit. Donc ça devrait être doré. Et là on pourra mettre le chocolat. Donc ce chocolat on va le fondre au micro-ondes. Et on va mettre un petit peu de euh, chocolat pour la décoration et le goût aussi. Et c'est ça nous avons là donc les macarons qui ont été dorés euh, j'ai fait une erreur sur euh, le temps au four euh, dans un premier temps c'est à 340 degrés Fahrenheit pendant 10 minutes environ et ensuite on baisse le, la température autour de 300 degrés pour une vingtaine pour 20 minutes environ mais en fait il faut surveiller parce que moi j'ai surveillé et lorsque vous voyez que c'est doré, vous pouvez arrêter. Donc là, nous avons nos euh, macarons qui sont prêts. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de tremper dans le chocolat que nous avons là, ici. Donc on peut juste tremper comme ça. Ok. Et le poser d'abord, euh, retourner pour que ça sèche. Et ensuite, on peut faire encore la décoration au-dessus s'il reste, reste du chocolat. Donc, c'est ça. C'est une recette très simple. Juste 1.5 net carb. Nous avons le produit final de nos macarons. Il y a un ici qui s'est détaché. s'est détaché pratiquement ici. C'est bon pareil. Donc... Je n'en avais plus assez pour faire la décoration au-dessus, donc on a juste le chocolat en dessous. Et au-dessus, on a des bons macarons. Voilà. Bon appétit Alors, place au test du goût. Ici, j'ai un bol avec les macarons que j'ai mis à l'intérieur. Et euh, comme vous pouvez voir, il y a du chocolat. En arrière et voilà ça c'est une gâterie keto parfaite parce que il y a moins de calories les calories c'est autour de 50 et les glucides aussi sont très bas glucides net 1.5 donc c'est parfait ce genre de gâterie vous pouvez manger tous les jours tous les jours il n'y a pas de problème avec keto donc euh, je vais prendre celui qui est brisé parce qu'il y a un qui s'est détaché pour faire le test mm -hmm. mm. on peut sentir la menthe moi j'aime la menthe on peut sentir la menthe et le chocolat chocolat noir mais puisque euh, le coconut le la natte coco il y a les rit ritol, donc c'est sucré c'est donc à la fois chocolaté menté et sucré <rire> c'est vraiment très bon J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que ça va vous donner des idées. Si même vous faites euh, un keto strict, ce genre de gâterie, vous pouvez en manger sans crainte. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous donne des bonnes idées. Et je vous souhaite de passer des bons moments. De continuer à vous nourrir que du bon. A bientôt. Bye bye.